Salam à la Bonsoir la famille Bonsoir Le monde Tiktoker et le monde Facebooker euh, Aujourd'hui marque Le troisième jour du mois Saint de Ramadan 2023 euh, Alhamdulillah tout, tout va bien à mon niveau Je viens de faire La rupture du jean De ces de ce, jour, de ce troisième jour, par la grâce de Dieu, tout va bien. Euh, je souhaite que tous ceux qui sont encore en jeunes qui n'ont pas fait la rupture, qu'ils le fassent dans les bonnes conditions aussi, à temps. Puis les positions géographiques ne sont pas les mêmes. Donc, euh, bonne rupture à tout le monde. Voilà, aujourd'hui, nous allons un peu parler aussi de l'islam... Euh, que c la, la, religion, la religion musulmane est une religion bénie de Dieu, c'est une religion eh, qui est la religion meilleure au monde. Euh, nous allons parler un peu parce que nous sommes dans le mois de Ramadan. Le Ramadan, on doit le connaître, on doit connaître le Ramadan, puisque le Ramadan a, a beaucoup de bienfaits sur la, dans, dans la vie. Dans la vie d'un être humain, dans la vie d'un musulman, le Ramadan a beaucoup de bienfaits. Donc, on va essayer de, de toucher un peu les, sur les origines du Ramadan. Euh, puis la, le Ramadan, c'est un mot arabe. Donc, il euh, y a beaucoup qui connaissent pas la signification. Puis il y a certains, euh, ils ont ils ont étudié, mais ils font pas de recherche. Il y a d'autres aussi, ils n'ont pas étudié, bon, ils, ils ne même pas à comprendre ce qui que l'islam. Et pourtant, ils sont nés musulmans, ils ont grandi musulmans. Mais ils ne savent même pas, ils ne, ils ne, ils ne veulent même pas savoir ce que c'est que l'islam. Ils sont dedans seulement, puis ils ont trouvé eh, mon père est musulman, ma maman est musulman, donc je suis musulman. Tout court, ça finit. Ils ne font aucune recherche, aucun, aucun effort pour bien comprendre leur religion. Et pourtant, pour bien comprendre la religion, pour bien maîtriser la religion, pour pouvoir bien eh, eh, gérer la religion et les principes. Et de respecter les principes de la religion, il faut faire des recherches, il faut l'étudier, il faut étudier dans les, dans les, dans les, dans les livres, puisque tout est écrit dans les livres, rien n'est cassé. Alors, je viens ici pour un peu parler sur, sur l'origine du mot Ramadan. Alors, on dit que le mot Ramadan a été donné au 9e mois dans le monde arabe, bien avant l'arrivée de l'islam bien avant l'arrivée de l'islam. Je répète, le nom, arabe, le nom Ramadan a été donné au 9e mois dans le monde arabe, bien avant l'arrivée de l'islam. Donc, euh, ce mois ce est composé de trois euh, mots. Ramadan est composé plutôt de trois mots. On a le «ra », on a le «mime » et on a le «dat » qui désigne automatiquement, l'extrême salaire de l'été. L'extrême salaire de l'été. Donc, le mois de Ramadan, en arabe, veut dire le moment de l'été. puisque nous, nous savons tous, par exemple, dans les pays, dans les pays comme, vers, comme dans, le, dans mon pays, actuellement, la Guinée, nous sommes au mois de mars. Il fait excessivement chaud. Par rapport à certains pays arabes ou à l'Occident, là-bas il fait il fait frais à l'air là, donc il y a totalement de différence actuellement. Mais au moment où la religion musulmane venait, eh, ils ont donné le, ce nom Ramadan à cette période des grandes salaires, parce que au où, eh, quand ils ont ils ont eh, comment quand ils ont donné le nom de, quand ils ont donné le nom du mois ça, ça ne coïncidait, que, ça ne coïncidait que au, au moment de la grande salaire. Donc, automatiquement, ils ont appelé Ramadan. Puis, si le, le Ramadan coïncidait beaucoup, ça coïncidait beaucoup à l'époque, ça coïncidait beaucoup au moment de la grande salaire, qui est l'été. Bon, maintenant, comme nous sommes maintenant, la mondialisation avec euh, et la démographie mondiale, ça fait maintenant qu'il y, y, y, y a le problème climatique, il y a, il y a beaucoup de choses. Maintenant, bon, il y a eu euh, les, les catastrophes qui ont fait qu'il y a eu un changement total de l'environnement. Donc, ce qui a fait que maintenant, le climat est bouleversé. Mais avant, avant, avant, avant l'arrivée de l'islam, le monde n'était pas ainsi. Le monde n'était pas ainsi. Donc, euh, à l'époque... Le, le, Ramadan, le, Ramadan, euh, le mois de Ramadan tombait plus souvent pendant l'été. Raison pour laquelle il a eu ce nom Ramadan. Ramadan veut dire en arabe l'été, la grande période de salaire, l'été. Voilà. Ok. Euh, ce mois, euh, le, Ramadan, le Ramadan est l'occasion de long moment d'un observateur personnel, c'est si les croyants. Pendant cette période, l'attention à détruit... Et les gestes solidaires envers les plus vulnérables sont particulièrement encouragés. Qu'est-ce que ça veut dire euh, Pendant le mois de Ramadan, nous savons que nous aimons tous. Mais, bon, euh, il, y a beaucoup, il y a beaucoup de différences entre les hommes. Il y a d'autres qui ont des de travaux à faire pendant les journées. Il y a d'autres qui n'ont pas de travaux à faire. Mais ceux qui n'ont pas de travaux à faire, ils sont dans le quartier ou bien à la maison. Euh, toi qui es à la maison... Tu es là, tu observes ton organisme, tu observes ton environnement. Par exemple, si toi, tu es quelqu'un qui a, qui a les possibilités, qui a les moyens nécessaires pour subvenir à tes besoins alimentaires et tout, tout, tout. Mais ton voisin qui est là, ton voisin, ce dernier, il n'a pas de moyens comme toi. Donc, peut-être toi, tu prépares trois fois par jour. Mais ton voisin, parfois, c'est une seule fois par jour. Ou des fois, même, il n'arrive même pas à préparer. Il peut passer toute la journée sans préparer même parce qu'il n'a pas les moyens. Mais pendant le mois de Ramadan, le mois béni de Ramadan, euh, tout le monde est au, bien, est, est au même pied d'égalité, tous les musulmans. Moi, je jeûne, mon voisin jeûne. Donc, on n'a pas les mêmes moyens. Mais je suis dans les mêmes conditions que lui. Nous jeûnons tous. Donc, je ressens sa douleur quotidienne, ce qu'il passe. Je ressens sa douleur quotidienne. Maintenant, sa douleur quotidienne, comme je le ressens, Maintenant, Dieu va m'envoyer un sentiment de pitié au cœur qui va faire que vraiment je, je compatis à sa douleur. cest ah, donc je suis un jeune, mon voisin est un jeune. Nous sommes au même pied d'égalité. qualité. puis la religion musulmane est la meilleure religion au monde. Donc il n'a pas à faire la, la différenciation. Ni, ni, ni, ni, ni ministre, ni président, ni, ni, ni, ni le dernier. Ni, tout le monde est au même pied d'égalité. Tout le monde. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de distinction. Tout le monde est au même pied d'égalité dans la religion musulmane. Donc, tu auras un sentiment de pitié à, à, à, à ces derniers. Tu auras un sentiment de pitié. Donc, tu l'observes. Tu auras un sentiment de pitié à, à ces derniers. C'est ça qui fait que pendant ce mois, ce mois béni, on doit faire beaucoup d'actes de solidarité envers les vulnérables, envers les, les, les, les dominés, ceux qui n'ont pas les moyens de souvenir à leurs à leur besoins constamment. On doit, on, doit faire, on doit faire du bien, on doit continuer à faire du bien. Et avant le, avant le, le, le, le ramadan, pendant le ramadan et après le ramadan, c'est ce que la religion musulmane a recommandé. Et c'est ce qui est normal dans la vie euh, d'un être humain. Est-ce que vous comprenez Donc c'est ça, l'homme, l'homme, est le fruit du millier. Vous comprenez? L'homme est le fruit du millier. Maintenant, à travers cela, tu connais tout ce qui se passe dans ton environnement. Tu connais. Tu connais ceux qui ont des moyens ceux qui n'ont pas des moyens. Vous voyez? Donc, Dieu, Dieu n'a rien fait euh, euh, dans le hasard. Il n'y a pas d'hasard dans les faits. Oui, tout a, tout a une cause. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc, oh, vraiment, faire du bien pendant le mois de Ramadan a beaucoup d'importance aussi dans la vie d'un être humain. A beaucoup de, de, de, de, de récompenses. C'est Dieu. Dieu récompense toujours les, bien, les bienfaiteurs. Donc, la générosité, elle est très, très normale dans le mois de Karim. Pendant, avant, pendant et après le mois de Karim. Il faut tout, toujours être généreux. Il faut toujours faire du bien. C'est très, très important dans la vie d'un musulman. Ok, maintenant, après cela, on va... Hein? essayer de parler un peu aussi sur, les, sur tout ce qui peut annuler aussi notre, notre gène. Puis c'est bon. Il euh, y a beaucoup qui gènent aussi, mais ils ne comprennent pas ce qui que euh, l'annulation du gène. Ils, ils sont dedans, mais bon, beaucoup ne, ne maîtrisent pas. Beaucoup ne maîtrisent pas. Puis ils ne cherchent pas à comprendre. Et il faut, il faut chercher à comprendre pour mieux, pour mieux, pour mieux avancer, pour mieux euh, euh, pratiquer la religion musulmane. Il faut, il, faut, il faut chercher à comprendre les principes donc, dans ces, dans ces annulations, comme on, on le disait la fois passée, on dit, eh, un musulman, pendant le mois de carême, doit s'abstenir de manger, de boire, de fumer de la cigarette ou d'autres choses, eh, de faire des relations sexuelles, de l'aube au coucher du soleil. Donc, ça, ça veut dire quoi Un tout musulman, une fois, il est une fois qu'il est qu l'heure qu de, de, euh, du débit du ramadan, du jeûne, je, je, je vais dire du jeûne, à partir de 5h45, dans certains endroits, donc tu dois s'abstenir de manger, de faire tout ce qui est interdit par la religion qui peut euh, gâter ton jeûne, ouais, qui, peut gâter, qui peut gâter ton jeûne facilement. Donc c'est ceux qui sont là. Le manger, on ne doit pas manger, de, de, de l'aube jusqu'au coucher du soleil, qui est le maghrib ou oh, la rupture du jeûne. Boire, fumer la cigarette, avoir des relations avec sa femme. Vous voyez, donc oh, une fois que eh, tu es en jeûne, toi homme, tu n'as pas de travail dehors. Au lieu de te concentrer à la maison, si tu n'es pas quelqu'un qui, qui connaît le courant, tu ne peux pas lire le courant, donc là, tu peux sortir, aller quelque part, t'asseoir. Si tu sais que tu ne peux pas tenir devant ta femme ou ta femme ne peut pas tenir devant toi quand vous êtes euh, trop à la maison toute la journée. Donc là, tu seras contraint d'aller te promener quelque part ou aller t'asseoir quelque part pour passer le temps jusqu'à ce que le temps de, de la prière arrive. Puis c'est bon, pendant le mois de carême aussi, ce n'est pas dire seulement je vais se gêner, mais le jeûne aussi va avec euh, la prière. C'est obligatoire de prier. Tu sais, la, la prière a ses avantages, le jeûne aussi a ses avantages. Mais c'est les, les deux qui vont ensemble. Donc les, deux, les deux vont ensemble. Donc, alors, il ne faut pas gêner et oublier la prière. Voilà, il faut faire les deux à la fois. Là, tu auras une grande récompense de la part de Dieu, Inch'Allah. Ok, à cette période, oh, est consacrée uniquement au jeûne et à la prière. Oui. Une fois que tu es en jeu soit tu fais la lecture du Saint-Courant, ou bien tu quittes la maison, ou bien tu restes à la maison calme. Ou bien si tu as une activité à faire, comme un travail à faire, tu vas, tu fais ton travail. Quand l'heure de la prière arrive, tu t'en vas à la prière. Mais il ne faut, faut pas aussi échapper à la prière. Voilà. Maintenant, ce qui peut encore gâter le jeûne, nous, nous avons des grandes maladies. Nous avons des grandes maladies. Nous savons tous qu'aujourd'hui, le monde, avec l'évolution de la science, on a beaucoup, plusieurs sortes de maladies donc, qui nous empêchent de gêner certaines personnes. Qui nous empêchent de gêner. Ou on peut attraper certaines maladies même pendant le, le, le ramadan. On est en gêne et certaines maladies peuvent venir. Peuvent venir. Donc, si vraiment, tu n'es pas en bonne santé, tu n'es pas en bonne santé, Dieu n'a pas recommandé que tu gênes. Et tu n'as pas de péché. Gêner celui qui... Est en bonne santé et celui qui a les possibilités de, de tenir le chien, tu as les moyens de, de, de t'acheter les, les, les, les comment on appelle les les', les, les, les, darés, les darés alimentaires pour, pour, bien, pour bien accompagner ton chien. Si tu n'as pas ces moyens, tu n'as pas obligé aussi de, de, de gêner. Si tu es malade, tu n'es pas obligé. Voilà, tu peux attendre jusqu'à ce que tu te rétablis. Quand, quand tu te rétabli, là, tu peux, tu peux eh, eh, reprendre le gêne, tu vas gêner aussi. Donc, oh, ça, c'est recommandé par la religion musulmane. Tout ce qui peut être avalé aussi, comme le médicament, on ne doit pas prendre le médicament pendant le, pendant le, le moment du gêne. On ne doit pas avaler le médicament. Euh, ou, quelque chose, oh, ou quelque chose qui n'est pas habituellement consom consommé comme une, une bouclette de papier donc on ne doit rien avaler rien absolument le zin est annulé en cas d'orgasme complet provoqué par un acte du génère tel qu'une étreinte ou un baiser ou encore la masturbation qu -ce qu'est-ce qu que ça veut dire encore euh, la partie là aussi il a bien précisé donc celui qui est en chine, pour que ton zin soit annulé par Dieu même il ne faut pas accepter qu'il y ait frottement entre toi et ta femme. Jusqu'à ce que tu l'embrasses ou tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu la serres dans, dans tes bras. Jusqu'à ce que vos poitrines se, se croisent. Quand cela se fait, tu peux avoir des pulsions. Et, ou la femme peut avoir des pulsions. Donc, c'est ta femme qui est son mari. Ça peut, ça peut amener certains, certains sentiments dans, dans le corps. Vous voyez, donc oh, le contact est interdit pendant cette période de j'aime qui, qui, qui débute de, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Donc oh, tout cela est interdit dans la religion musulmane pendant le mois de ramadan. Et encore, oh, euh, ce qui se masturbent, la masturbation. Et il y a certaines, aujourd'hui nous sommes dans un monde où le diable nous a dominés. Le diable a dominé pour plusieurs personnes. Il y a, il y a des personnes aujourd'hui qui se masturbent. La masturbation est, est, de, est de deux côtés, c'est les, les, les femmes et c'est les hommes. Donc, la masturbation, ça existe bel et bien. Donc, tout ce qui se masturbe, c'est quand tu te masturbes, donc, tu, avec cet acte, cet acte consiste un cas qui se rapproche à la satisfaction du désir sexuel. La masturbation, c'est ça. Donc, dès que tu te masturbes seulement jusqu'à ce que ton désir sexuel est, est effectué, tu es satisfait, donc le carême, le, ton moi, ton, ton, comment dirais -tu, le, le, le, le jeu est, est gâté, le gène est annulé. Donc méfiez-vous à la masturbation. Ne vous approchez même pas, puisque c'est quelque chose qui est l'acte du diable, ce n'est même pas bon. Ok. Euh, par contre, en cas d'orgasme provoqué par un rêve érotique, le sommeil, le gène reste valable. Donc la partie là aussi, c'est très clair. Par contre, tu peux rester dans le sommeil pendant le mois de carême, tu as en chien, tu vas, tu te couches. Tu, tu te couches, tu fais un rêve, soit tu es avec ta femme ou bien tu es avec, euh, avec ton mari. Donc, tu peux avoir, avoir des de, de, de, de acquisitions, puis c'est ça, tu peux avoir des acquisitions. Donc, quand, une fois que tu as les acquisitions sur ton corps, quand tu te réveilles, puis c'est celui qui dort, na, inconscient de, de tout ce qui se passe. Donc, dès que tu, tu, tu as ta conscience, tu, tu, tu, tu reprends ta conscience, tu dois aller te laver, purifier ton corps et changer tes habits. Là, ton jeûne reste maintenu et valable. Ça n'a aucune conséquence. Donc, euh, le vomissement le vomissement aussi, ça le, le jeûne. Puis le vomissement est dû à beaucoup de choses. Soit on tombe malade, il y a certaines maladies, dès, dès que ça, ça vient dans le corps, ça te pousse à vomir. Et le vomissement fait sortir certains aliments, et soit qui sont, et qui, sont, et qui sont transformés ou non transformés, qui se trouvent dans le ventre. Donc ça fait sortir ces, ces, ces aliments. Alors ça gâte le gène. Le vomissement gâte le gène. Puis il y a le vomissement volontaire et involontaire. Mais tout ça là, ça gâte le, le gène. Après le prélèvement sanguin. Le prélèvement sanguin. On ne doit pas aussi prélever le sang au moment où on est en gêne. Une fois qu'on est en gêne, on ne doit pas accepter de prélever le sang. Puisque quand tu, quand tu prélèves le sang, quand on, quand on prélève ton sang, une fois que ton sang est prélevé, soit ça te donne des vertiges ou bien ça t'enlève sous ta conscience. Quand ça t'enlève sous ta conscience, ou bien ça te, ça te pousse. Ça pousse à ton corps à réclamer, à réclamer eh, eh, eh, la nourriture. Vous voyez Donc, quand ça réclame la nourriture, tu seras obligé d'aller t'alimenter Et c'est le corps a besoin pour, pour, pour que tu, tu, tu maintiennes ton équilibre ou tu as besoin de boire de l'eau pour que tu maintiennes ton équilibre. Vous voyez Donc, c'est ce qui fait que pendant le, mois de, pendant le mois de Ramadan, on ne doit pas accepter de faire le prélèvement du sang. Le prélèvement du sang est interdit encore. Donc, c'est ces actes-là qui peuvent aussi gâter et nuire euh, aux gens. Donc, méfiez-vous à tout ce que je viens de citer comme ça là, pour être un bon musulman. Et C'est ce que tout le monde souhaite, ce que Dieu même souhaite. C'est Dieu même veut que nous soyons des bons musulmans, des musulmans pieux euh, qui, qui respectent la religion musulmane, qui, qui, qui, qui appliquent les principes de la religion musulmane pour qu'ils puissent nous donner le paradis futur. Que Dieu le fasse ainsi, pour tous les bons musulmans, pour tous les fidèles musulmans du monde. Euh, ceux qui ne gênent pas, que Dieu leur donne la force de gêner avec nous, euh, cette fois-ci ou à la prochaine, Inch'Allah. Euh, je souhaite ici encore bon rétablissement à tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont allés dans les lits d'hôpitaux ou dans, ou dans les maisons qui n'ont pas pu gêner avec nous et qui sont à la maison, qui sont malades. Et je souhaite prendre rétablissement à tous ceux-ci, et que Dieu leur redonne la santé absolue. Euh, je souhaite encore que tous ceux qui n'ont pas les moins, que Dieu leur donne le moins nécessaire afin qu'ils puissent euh, subvenir à leurs besoins euh, pour pouvoir euh, continuer à gêner et à gêner, à gêner. Car le mois saint de Ramadan est le mois béni pour tout musulman, tout être humain. Donc la religion musulmane est la religion la meilleure au monde. Euh, je vous remercie mes, mes, frères, mes frères et amis, euh, tout le monde, tout le monde musulman, euh, je vous dis bonne rupture et à bientôt, demain encore, je ferai une autre vidéo, Inch'Allah, par la grâce de Dieu bonne rupture à tout le monde et bon Ramadan.